Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un premier programme en, en PHP. Alors, pour faire ça, on va se servir de différents outils. Donc, déjà, il faut qu'on ait un ordinateur sous Windows, euh, le logiciel exemple euh, qui est installé, donc, est, ça c'est pour avoir accès euh, à l'interpréteur euh, php.exe, euh, ce qui nous permettra d'exécuter de, de, nos, nos programmes en, en PHP, et un éditeur de texte, donc moi j'utilise euh, Notepad++. Alors, on va commencer par ouvrir le panneau de contrôle d'exemple. Alors, euh, les serveurs euh, Apache ou MySQL, ils n'ont absolument pas besoin d'être démarrés. Hein. Donc là, on est en interface en ligne de commande. Donc, on va ouvrir une, une fenêtre de commande, donc, euh, avec le bouton Shell, donc une fenêtre de commande qui va nous permettre euh, d'appeler notre interpréteur euh, PHP. On va commencer par regarder la version de l'interpréteur donc là actuellement moi j'utilise une version 7.4 euh, aujourd'hui il y a la version 8 de php qui est sortie. pour ce qu'on a à faire euh, ça suffit amplement et donc cli c'est command line interface c'est parce que on utilise on va utiliser notre programme php directement en, en ligne euh, de commande alors il va falloir qu'on trouve où mettre notre euh, fichier php donc euh, là je fais un petit cd pour savoir où on est euh, dans notre arborescence de, de dossiers. Donc là on est dans le dossier d'exemple donc c'est pas à cet endroit là qu'il qu faut créer des, des fichiers PHP on va aller euh, se mettre dans un autre dossier. Donc je vais créer un dossier qui s'appelle cdemo. Donc mkdir cdemo Voilà le dossier est créé. Euh, on va se placer dans ce dossier là. Donc on fait un change directory donc cd -C -Demo. Là, je fais un cd pour savoir où je suis donc maintenant je suis dans le dossier euh, cdmo euh, avec euh, dir on, ça nous permet de savoir le, le contenu du, du dossier donc ce dossier il est euh, actuellement vide alors on va regarder aussi avec, je vais ouvrir un explorateur de, de fichiers voilà on va dire qu'on va aller dans cdmo aussi et puis euh, voilà sans surprise le dossier euh, il est vide puisqu'on vient de le, de le créer donc c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va créer euh, notre premier fichier PHP. Alors pour faire ça, je vais démarrer notre path++ et je vais enregistrer mon fichier. Donc je vais l'enregistrer, on va l'enregistrer directement dans cdmo, Demo. voilà, et on va l'appeler 2.php. Enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, donc on a le fichier 2.php qui est là. Et ici, bah, dans notre fichier CDMO, on a bien le fichier 2.php qui est créé. Et si je vais en ligne de commande que je refais un dire, j'ai bien mon fichier qui est créé. Donc sa taille, elle est de 0 octet parce qu'il contient euh, rien du tout. Alors là, on va se fixer un objectif assez, euh, assez balèze. Hop, on, va, donc, on va essayer d'afficher le résultat de 1 plus 1. Alors, quand je veux euh, exécuter, euh, interpréter un fichier PHP, bah, j'écris PHP, et plus loin, je rentre le, le nom du, du, du fichier PHP. Donc quand j'écris 1 plus 1, ça m'affiche le, le, le texte 1 plus 1. Alors là, je vais changer les propriétés, je vais afficher ça en un petit peu plus gros, voilà. Ok, donc on a un plus un, donc il euh, n'y a rien de très miraculeux. Euh, donc, alors là, on n'a pas encore demandé à PHP de faire le, le boulot. On a juste écrit un plus 1 et euh, donc quand c'est comme ça, l'interpréteur PHP, il nous euh, il se contente de nous renvoyer euh, le texte comme ça. Alors on va ouvrir une balise euh, PHP, donc inférieur pour l'interrogation PHP. Et après on va écrire 1 plus 1. Et on va fermer notre balise alors là donc on va retirer ça hein, et on va dire voilà donc en PHP maintenant dans PHP je marque un plus 1 j'enregistre et puis je vais regarder ce que ça me donne alors je vais, voilà, on efface on recommence et là il n'y a rien qui s'affiche alors c'est un peu gênant alors pourquoi parce qu'on a bien fait du PHP hein, mais euh, on a oublié de dire à PHP qu'il fallait qu'il affiche un résultat alors pour afficher un résultat en PHP, on utilise une instruction qui s'appelle euh, ECHO. Une, une commande du système qui s'appelle ECHO. Je sauvegarde et j'exécute à nouveau. Donc là, j'ai mon résultat 2 qui est affiché. Donc euh, le PHP s'est bien exécuté et on a bien eu euh, notre résultat. Donc euh, là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du texte à l'extérieur des balises PHP vous voyez là il y a une balise ouvrante et là il y a une balise fermante donc là on va écrire 1 plus 1 et on va mettre égal donc on va sauvegarder et on va regarder ce que ça nous fournit alors on recommence donc, à exécuter et donc là ça nous marque 1 plus 1 égal, ça va à la ligne, ça nous marque 2 donc on voit que le texte qui est en dehors euh, de, de, de PHP, des balises PHP, il est affiché tel quel. Le retour à ligne, après il y a notre, notre résultat. Alors moi ce que je peux faire, c'est euh, ce résultat, euh, si j'ai envie de l'afficher juste derrière, bah, je vais l'écrire directement. Euh, voilà, on sauvegarde. On va refaire notre essai. PHP. Ah. Voilà. Et là ça nous affiche 1 plus 1 égale 2. Donc là, ce qui est à l'extérieur des balises PHP, c'est affiché tel quel. Et ce qui est à l'intérieur, donc c'est du code PHP qui est, euh, qui est interprété. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. On va se dire, soyons fous, on va écrire 2 plus 2 égale. Donc là, maintenant qu'on est... Euh, on peut dire, ben voilà, on va remettre un bout de PHP. Et on va écrire echo 2 plus 2. on va sauvegarder, donc voilà, on sauvegarde et on réexécute à nouveau donc, donc là on a 2, 1 plus 1 égale 2, et là tout de suite 2 plus 2 égale 4 donc là on a, vous voyez, c'est un peu bizarre, parce que ici on a écrit le résultat, ça nous fait 2, c'est le premier 2 ici et ici on a le, le, le, le 2 qui est ici qui, est, voilà, qui commence ici donc ce qu'on pourrait faire c'est mettre un retour à la ligne par exemple ici je sauvegarde et on recommence et on a bien 1 plus 1 et 2 plus 2 en, en, allant, à, en allant à la ligne alors après ça veut dire que donc, ce qui est à l'extérieur des balises c'est affiché tel quel ce qui est à l'intérieur c'est euh, interprété par, euh, par PHP alors là on va faire autre chose on a envie d'afficher on va se dire ben, voilà on va afficher 2 plus 2 mais à l'intérieur de, de, de ce code PHP. Donc là, on change carrément l'histoire. On a envie d'écrire 2 plus 2 égal. Voilà. On a envie de tout écrire ensemble. On n'a pas envie de de, de fermer et d'ouvrir. On a envie de regrouper notre code PHP. Donc On va regarder ce que ça nous donne. Et malheureusement, il nous indique qu'il y a une erreur. Alors, quand on lit l'erreur, c'est important de lire l'erreur. On nous dit qu'il y a une erreur en ligne 3. Quand on lit, on, dit qu un, on nous dit qu'il y a un problème de syntaxe. Unexpected echo. C'est-à-dire que là, on tombe sur un echo en ligne 3 et il est inattendu. Alors peut-être qu'il y a un point virgule ou une virgule. Donc on va regarder notre script. Et là, en ligne 3, il nous dit qu'il y a un problème. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on a mis deux instructions PHP, l'une à la suite de l'autre. Alors, quand on met une instruction PHP... Pour la séparer de la suivante, il faut mettre un point virgule à la fin de cette instruction. Alors là, il n'est pas obligatoire, mais on va le mettre hein, parce que c'est une bonne idée. Dès qu'on écrit une instruction PHP, on met un point virgule à la fin. Donc là, en ligne 3, maintenant, on ne devrait plus avoir d'erreur parce qu'au lieu de, de trouver notre écho, on devrait trouver euh, notre point virgule. Donc là, on va sauvegarder ça. Et on va réexécuter à nouveau. Alors là, il nous dit qu'il y a un problème. Donc, alors, maintenant il dit qu'il a un problème avec le signe égal donc qu'est-ce que c'est que cette histoire avec égal alors là, ça, ça ne lui pose pas de problème, c'est un calcul et puis là, qu'est-ce que c'est que ce calcul 2 plus 2 égale un autre calcul 2 plus 2 alors nous, on a envie d'écrire ce texte -là, là au début, on n'a pas envie que ce soit calculé, on a envie que ce soit affiché tout simplement alors pour faire ça, on va dire que c'est du texte et que ce n'est pas un, une expression qu'on peut calculer donc on va mettre une double cote, qu'on va mettre ici, et qu'on va finir ici. Et ensuite, on va mettre une virgule. Là, on va dire à PHP, donc euh, quand tu fais un écho, ça, ça va être un texte qu'on va mettre tel quel, suivi du résultat d'une expression qui est 2 plus 2. Donc on va enregistrer, on va regarder ce que ça donne. Donc on a 1 plus 1. Et voilà, donc là ça fonctionne, mais on a toujours ce, ce problème euh, qui est au milieu. Alors pour, pour régler ce problème au milieu, il va falloir qu'on affiche une, euh, un saut de ligne entre les deux. Alors en PHP, une manière de faire un saut de ligne, il y en a plusieurs, hein, mais une manière de faire, c'est d'écrire euh, en majuscule php underscore eol, end of line, donc c'est euh, une fin de ligne. Donc là on va enregistrer ça et on va l'exécuter à nouveau et donc ce coup on a bien 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 2 égale 4 alors là on a du texte qui est à l'intérieur de PHP ben là on peut se dire finalement euh, on va aussi placer ce texte dans le corps de PHP hein, dans, à, dans une instruction euh, PHP donc on le met entre entre double cote une virgule on réexécute à nouveau et on obtient notre résultat donc on, a, on est bien content donc euh, ben ça fonctionne bien alors voilà, là on a déjà fait plein plein de choses. Alors pour résumer ce qu'on vient de faire, donc on a vu que le début du le code PHP, donc dès qu'on a cette balise là, il est interprété, jusqu'à ce qu'on rencontre à nouveau une balise comme ça. Donc cette paire de balises... Euh, peut être rencontré plusieurs fois et tout ce qui est ici entre trois petits points ce sera euh, interprété euh, traduit hein, comme si c'était comme on est en, comme si c'est du, du PHP quoi voilà le, le PHP est exécuté par l'interpréteur PHP tout ce qui est en dehors c'est remis tel quel. à chaque fin d'instruction PHP on met un point virgule hein, tout le temps il faut vraiment faire ça même s'il n'y a qu'une instruction mettez un point virgule c'est une bonne euh, une bonne habitude et un écho ça permet de, de faire un, un comment dire d'afficher euh, la valeur d'une expression puis le petit bonus c'est qu'on a commencé à travailler avec des chaînes de caractères euh, en mettant ici une double cote pour euh, délimiter euh, nos chaînes de caractères donc sur ce euh, on a on a vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui donc euh, je vous remercie euh, pour votre attention je vous dis à bientôt au revoir